Donc on va partir directement sur le premier match, où il y a donc The Cat d'un côté, et de l'autre Charles Oscar, Lady Salmasis. Un truc comme ça, amusez-vous à en mettre dans l'ordre son. Hop, on va leur dire qu'ils peuvent partir. Vous pouvez y aller. Dès que, dès que c'est en œil, oui. Lady Oscar qui dit rip directement, je pense que c'est pour PM son adversaire, bien entendu. Hop. En espérant que Hearthstone lag un peu moins que tout à l'heure. Oh merci beaucoup. Ça je crois cette fois. Si le gentil Balkany m'a bien expliqué ce que c'était, <rire> c'est un abonnement. <rire> Hop. Alors nous avons du guerrier contre du paladin. C'est du bon guerrier contrôle. Ça va être assez violent. Et de l'autre côté, on a un paladin murloc qui est assez. qui a l'air d'être à jour en fait. C'est. Ça a presque l'air d'être du.. Du standard. Je vais baisser un tout petit peu le son du jeu, je crois que sinon Garrosh va nous péter les horaires. C'est bien dommage, parce que c'est bien sympa. Alors, petit tour d'information, le guerrier qu'on n'a pas vu donc sur la première partie. Son pouvoir héroïque, ça lui permet de gagner 2 points d'armure, il peut en avoir autant qu'il veut, donc s'il peut se retrouver avec 120 points d'armure et 30 points de vie. C'est sympa, hein, euh, ça te va bien. Le paladin, quant à lui, invoque une 1-1 sur le board pour 2. C'est ça. <rire> ça choisit une petite légendaire qui a bouclier divin, provocation et vol de vie du côté de The Donc, On a l'air d'être d'un côté euh, très mid-range. Pour The Cat. Donc ça risque d'être assez compliqué pour euh, le guerrier contrôle. Alors. On pioche. J'aime pas trop euh, la tournure que ça prend, tout ça. Ah, tu vas encore moins aimer. Ah bah super Ah bah je vois que maintenant on devient BM Ah c'est toi qui BM là Mais j'ai rien fait <rire> Bonjour, bonjour, bonjour... <rire> voilà, hein. j'ai vu. Hein. Comment ça n'y a plus le son du jeu Moi je l'entends à fond, comment ça se fait Hop, on va monter ça un peu. Pouf. Tac. Est-ce que vous entendez le son du jeu maintenant les petits Oh là là. Je suis pas sûr que The Cat. Euh... Un peu violente, mais en fait le fait de t'étendre comme ça sur le board contre un guerrier qui plus est contrôle, as une carte là qui s'appelle Baston. Ça détruit tous les serviteurs sauf un au hasard. Donc c'est. Euh, ça, ça fait un peu mal. Surtout quand on a des petites cartes au milieu. Quand on a des petites 1-2 euh, qui sont pas terribles, ça risque de faire mal. C'est ça, le, le cœur en fait, ça veut dire que les points d'attaque que ce personnage inflige, ça les rend à ton héros. <rire> C'est à peu près ça, parce que ça, vu que Sylvanas vole un serviteur adverse, aléatoire, à sa mort, le fait qu'elle ait qu'un seul point de vie, ça arrange Charles, parce qu'elle est beaucoup plus simple à tuer. et comme ça, beaucoup plus simple pour voler une créature aléatoire. C'est quoi, vol de vie Je comprends pas. Ça me donne de la vie quand j'attaque. C'est un peu con, vu que t'es full life, non Oui. <rire> Périphérique, tu prends celui que j'ai dans mon casque. Puff The Cat a tué quelqu'un de chez Charles, mais je saurais absolument pas te dire. Je... Il a tué le crash vase et la gelée. Il ignore complètement Sylvanas, c'est ce qu'il faut. faire. Mais là, en fait... Avec euh, Sylvanas sur le board, si tu fais baston, t'as forcément gagné. la baston parce que tu soit tu gagnes avec Sylvanas, ouais. et donc c'est ta créature qui reste en vie, soit c'est une de ces créatures qui reste en vie et tu la voles. Ok, je suis pas forcément d'accord, mais pourquoi pas Ah, mais super On a qu'à faire comme ça Alors, ça, je suis vraiment désolé pour toi. Mais je pense que. Charles décide d'aller sur un contrôle un peu plus lent hein. Parce qu'elle se dit qu'il y a pas vraiment de grosses grosses menaces donc c'est pas trop bien. Donc On le entend... fait qu'elle fait ça c'est du BM Je vais vous Je vais vous Non c'est pas du BM, c'est vraiment euh, du contrôle sur le long terme en fait tu peux soit contrôler le board et virer tout plein de petites créatures et te dire j'ai installé mes grosses créatures et le défoncer Soit tu te dis j'ai tellement de choses qui peuvent gérer son board que c'est pas grave ouais. tout mon temps C'était une erreur, c'était une erreur, c une Ah on t'entendait pas erreur. non plus en fait 30 V, c'est intéressant Ah enfin, euh, non, on salutations euh, <rire> Je ne serve pas à grand chose je demande juste si certaines actions sont du BM depuis le début de la partie <rire> Alors non, c'est très bien ce genre de question. Oui, parce que pour ça, information... Ça, c'est une bonne carte, ça. Enfin, ouais. elle bouge et tout, c'est rare, non Laquelle Chill block. Parce que je viens de tirer sur un de sa Ouais, c'est sympa. C'est un peu moins joué actuellement, oh. mais c'est toujours sympa. Non <rire> <rire> Je serais d'avis de poser la colite de mon côté. Voilà. Fiedre moi tes mots à l'oreille. Ah, je l'aurais pas trade. Ah, oh, bah il est Il a un bon pouvoir du coup, de ce que je, ce que je comprends à vite fait du jeu. Le plus qu'il puisse gagner des points de vie c'est plutôt sympa. Non, The Cat, en fait, il invoque des petites 1-1. Donc ouais. le seul truc intéressant c'est au moment de des, euh, des bastons. Okay. Et c'est pas dans son sens. <rire> euh, non, le True Silver Champion euh, qui a Ah de oui, son côté, arme, oui. Oui, oui, son oui. arme elle est, elle est très très bien. Mais là on voit que la main de euh, The Cat s'épuise. Euh, ouais il n'y a plus rien, sur le board il y a une 5-5, tu regardes dans la main de euh, Lady Oscars, il y a encore euh, le T7 euh, dégueulasse, il y a encore Alexstrasza, il va se prendre 15 points de dégâts dans la tête d'un coup, il ne va pas savoir d'où ça vient. Parce que la carte euh, Alexstrasza ça, ça fixe euh, les points de vie à 15. En fait si t'as 1 point de vie ça te remonte à 15 points de vie, si t'as 30 points de vie ça te descend à 15. Normal quoi. C'est quoi ça? D'accord. Je vais laisser la carte un peu plus longtemps pour que les personnes voient. La carte que The Cat a dans la main euh, qui était intéressante, il aurait dû la tirer euh, bien avant en début de partie. Enfin, c'est pas de cool quoi. Parce que ça donne plus un plus un à tous les serviteurs dans ta main. Et sachant que là il en a qu'un et c'est une créature pourrie en plus. Charles a des pioches des trucs bien en dirait. Ouais, bah ça c'est euh... ça c'est le souci, elle a beaucoup pioché et tu veux absolument pas que ça arrive au, euh, au guerrier contrôle. C'est le guerrier contrôle qui pioche l'intégralité de ton deck, normalement t'es quasiment 100% mort. Sauf si t'arrives à te euh, healer après Alexstrasza, par exemple. Retournez au travail! On essaye de refaire un petit board, mais on va pas mettre sa 4 4 parce que sinon ça donne juste à manger à l'arme la... à du guerrier. Voilà, comme ouais, ça, ça sent, ça sent, mais alors... Euh... Ah oui ça... <rire> Ah oui Ça pue à mort Ça c'est du gros dragon Y'a pas de provocation, il a pas de moyen de trade la 8-8, c'est fini. A ce point, le, la 8-8 peut attaquer à chaque, chaque tour ou... Ah ouais, oui, là au prochain tour elle va rentrer vite. En fait t'as gros mâche qui est à charge, c'est une 4-9, 4-10 je sais plus, 4-9. Et quand What? elle est endommagée, quand elle prend un point de dégâts, elle gagne plus 6 d'attaque. Donc ça devient une 10 quelque chose. Okay. L'arme que Charles a dans sa main, ça inflige un point de dégâts au board. Donc du coup il va passer euh, 10 et elle va avoir un petit point de dégâts. Ouh Waouh wow. Voilà <rire> Ah, c'était violent C'était la finesse du guerrier. Ça a l'air un bon... Bah actuellement il y a une nouvelle version qui existe de ce guerrier là vu que euh, en standard il y a des cartes qui ont disparu. Ce qui est normal. Mais euh, sinon oui c'est quand même assez euh, assez violent. Hop on va le mettre ici. Paf. La musique sur après presse est sympathique. <rire> Au début, oui, et puis après, t'en as un peu mal. C'est <rire> pas comme si j'allais relancer Hearthstone après avoir aidé à casser. Mais si tu viens, ça te fera comme, euh, comme Heroes of the Storm, tu finiras par y jouer. <rire> J'ai jamais joué à Heroes of the Storm! <rire> Nuxie dit quel gros deck de tryhard. Alors, à l'époque oui, encore un peu actuellement, mais moins, parce qu'il bah, y a plein de moyens de, de contrer ça, eh parce que t'as pas le temps de t'installer, en fait. T'as certaines méta qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. a ai l'air d'avoir une bonne main, Charles, pour le moment. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Je suis pas forcément d'accord du... du fait de piécer l'apprenti du sorcier. Perso. Pourquoi enfin, gardé Parce que voilà, elle se fait directement rentrer et t'as pas eu de. T'as pas eu le temps de la rentabiliser en fait. il y a un... vraiment un remake de Frozen euh, entre. Ah oui, bonjour. Ah, ah ça oui. continue sur le BM. Bonjour, hein, c'est. Ah, oui. Bah c'est un jeu de l'édio Oscar, forcément il y aura du bonjour. BM. Alors la torche est une carte qui n'existe plus actuellement mais qui était très bien, ça inflige 3 points de dégâts à une créature ou un héros, et ça te met une torche à 3 dans ton deck qui inflige 6 points de dégâts. C'est ouais. complètement idiot. Est-ce qu'elle est, qu est en train de feed euh, The Cat, là, en posant des cartes qui sont tout le temps démontées ou... Ouais, bah du coup, il euh, a plus, quoi. Et maintenant, quand on regarde les, les, deux, euh, les deux mains, euh, on va attendre un petit peu, sauf du côté de Lady Oscar, parce il bah, y a l'aide qui te permet d'avoir un sort aléatoire. Enfin Tu choisis parmi trois sorts qui vont t'afficher. Mais sinon, la main de The Cat, c'est pas, euh, pas le joueur. La boule d'offe me fait peur, mais c'est à cause du tuto. <rire> <rire> voilà, donc Charles, actuellement, découvre Météor. Elle me le prend pas parce que ça va pas au niveau, du, au niveau de la tête, hein, évidemment, c'est... Euh... Ça avait l'air super, euh, super puissant pour ça C'est niveau gestion de board oui. <rire> Alors oui, Méli, c'est un petit mage à tranquille tranquille tranquillou, qui n'a pas d'attice actuellement. Ah, on s'amuse bien <rire> Oui Et, au moins, il y a le fun, hein je dis ça. Est-ce que The Cat va, va tenter le 33% de chance avec le canon lance flamme Pour faire 4 points de dégâts aléatoires. Un, un serviteur aléatoire. Si elle arrive à choper la wyrm, ça peut être rigolo. Non, on joue la sécurité. Et pour le moment, The Cat n'a rien posé sur son board. Oui, et du coup ça, ça empêche complètement l'entité miroir que Charles a posé depuis le début. Charles est en train de compter combien je fais de dégâts avec mon atis oh, flamme. Si Ils vont voir C'est ce qu quoi un secret Alors le secret c'est selon les classes, il y a trois cartes, il y a trois classes qui ont des secrets. Ouais. Mage, paladin, chasseur. Mm -hmm. Et c'est selon une action qui va se passer. Oh là ça te dit dès que l'adversaire a joué un serviteur. Donc là par exemple s'il si joue sa 3-1, ça va invoquer une 3-1 de son côté aussi. D'accord. Voilà. Exactement. En fait dès qu'il y a une condition et dès qu y a une... Oh. Dès qu'il y a une condition qui s'active, bah du coup ça, ça fait ce qui a marqué sur la carte. D'accord. <rire> ah Là ça wow. Ça c'est une carte violente. Oui. Elle a fait beaucoup de bruit. Ah oui moi 8 C'est aléatoire bon. mais bizarrement quand t'as pas de créature sur le board bah, ça va directement dans la tête quoi c Donc là the cat est obligé de jouer. Là The Cat... Euh, il est obligé. Alors, est il, la peut... La barrière de glace il peut faire une barrière de une glace, coup. mais il faut que. Euh... Ça pique. Ah oui, bonjour. Là, ah oui. techniquement, si bonjour. Charles ah se dit ah c'est oui. une barrière de glace. Bonjour. Elle attaque pas avec sa 3-1 pour ne pas l'activer. Parce que la barrière de glace, c'est quand tu es attaqué. Donc si elle fait juste fin de tour, fin de tour, fin de tour, tu Ragnaros qui va aller face en boucle et ça va pas activer sa barrière. Et il, va mourir, il va mourir dans euh, 3 tours. à peu près. Mais là, techniquement, il est... Euh... Techniquement, il est mort. Sauf si Charles euh, attaque avec sa 3-1. Ce qu'elle ne semble pas vouloir faire. Je sais. Le Seigneur du Feu. Ah. Ah bah il est était... Et si Là il doit tomber. Oui. Après 8, 8 armures là c'est deux tours avec. Euh... Ah oui non mais là là, là là là il est mort au prochain tour officiellement donc c'est. Euh, il peut récupérer. Non non il est encore en vie. Enfin encore en vie pour lui en faisant Flame Strike et euh, canon lance flamme. Fallait faire dans l'autre. Il a de la chance What What Bien joué Ah oui, ça marche aussi C'est à l'économie, mais c'est cher Ah ouais Après, il a dû sacrifier beaucoup de cartes de son board Ouais, ça. ça En fait, il avait le même effet avec la le sort à 7 le seigneur du feu, c'était une... D'accord. F... Ah, ah oui, a... effectivement. Elle aurait pu faire éclair de livre sur elle-même et, et piller... Mais... On finit sa journée. C'était... Lady Oscar, ça a duré 10 minutes. <rire> Lady, Osc... Lady, je suis malade, Oscar. C'est ça. Donc on va aller les rejoindre euh, rapidos. Histoire d'aller leur faire, faire coucou. Et de leur dire comment ça va. Où est-ce que je suis Hop, on descend. Pas de créatures en fait Très peu. C'était un deck fatigue. Mais du coup, Bonsoir. Bonsoir Contre je un... J'aurais dû prendre Paladin en fait. Parce que contre... Suis... C'est énorme. T'allais jouer mage. Donc pourquoi j'ai pris fatigue C'est complètement <rire> con. <rire> <rire> bravo, bravo Je me suis demandé en fait si The Cat avait pas de créatures dans son deck à part son truc qui chargeait. Et, euh... <rire> il faut savoir que quand même le mérite lui revient. C'est lui qui a fait tout seul son deck. Oui, mais c'est très bien. Il l'a imaginé et tout, donc bon. Ça a ses défauts. Mais... Ouais. <rire> c'est pas ce que j'ai dit, j'ai pas dit ça. Euh, T'as pas dit ça, mais moi oui. Alors par contre, The Cat, j'ai pas compris pourquoi tu avais utilisé tes trois cartes sur le board pour gérer le Ragnaros. Alors j'en sais faire, rien. Ça euh... <rire> Plutôt que de faire juste flamestrike et canon et t'avais avais le même Ah Ça avait un flamestrike Ah bon bah, peut-être... <rire> Et je me suis rendu compte qu'après que moi j'avais une baston dans ma main. Oui, c'est ce que, ce que j'ai dit en disant Bah là, Charles, c'est bon, c'est ça Sylvanas, donc elle fait baston. Si Sylvanas reste en vie, elle a gagné. Si Sylvanas meurt, elle récupère les créatures, elle a gagné aussi. Elle la ouais, fait non, pas. mais j'avais pas le <rire> j'avais dans la main, donc j'en suis à ce niveau-là de concentration en fait. C'est que je m'en suis rendu compte bien après en disant Mais, mais j'ai une baston en fait. Il y a tellement de choses que j'ai très très mal foutu, c'est terrible. Soviet Supreme, le joueur concentré. Mais en fait... Des... Euh... Ouais. Excuse-moi, non mais j'ai juste vu euh, Captain Cook qui disait quel gros deck de tryhard, et je crois que c'était à moi qu'il parlait. <rire> oui, oui, oui. Mais je vois pas pourquoi c'est un deck de tryhard, le Guerrier Contrôle. On en voit plus depuis hyper longtemps. C'est débile, j'aurais dû prendre mon match, bref. <rire> c'est vintage. Mmh. Mais je suis, en fait, je suis très fier de mon, de mon deck. Euh, J'ai un deck euh, Death Knight, mais du coup, je, je pouvais pas l'utiliser. Je fais avec J'ai gagné beaucoup euh... de parties avec. Là... <rire> Le premier round, je comprenais rien à ces créatures. Genre, c'est quoi, veulent de vite Moi, je suis, je suis pas là depuis des années. Genre, on arrive, il y a des gnomes, il y a des tortues, ils ont des. des, des... <rire> ouais. Je sais pas de quoi il s'agit. Ouais. Alors, <rire> en plus, je les ai jamais jouées ces cartes parce que c'est quelque chose que j'avais acheté chez Epsi. Euh, chez quand il y avait l'extension euh, des dinosaures là qui était sortie, j'avais pris plein de paquets et j'avais plus jamais rejoué. <rire> les dinosaures, c'est quoi ce jeu C'est euh, mais mais une extension un euh, voilà, un ouais. Bah il y a des dinosaures mais et des tortues euh... Attends, c'est une extension ça les tortues et tout Oui. oui. Euh, laquelle Un-Goro. Putain, mais je sais même pas, je sais pas ce que c'est. <rire> du coup, j'ai dû demander à ce cas de m'expliquer l'effet de sa carte. <rire> Le voile bon de vie. Soit quoi je lui ai répondu, c'est complètement con que tu joues ça alors que t'es full life. Mais. Euh... Je bon. lui random en fait, donc. Euh... Ah ouais. Ok. Mon dieu. Oui, bah écoute. Euh... Non, voilà. je, je lisais le chat en fait, et euh, drové qui refait sa blague de Les Dinosaures. Comment Je la refais ici, mais Les Dinosaures, pourquoi <rire> Allez. Bonne soirée. Bonne soirée à Paris <rire> <rire> ah, Mais là, pense, okay. <rire> Bon, c'est à qui, là, du coup c'est. Là, ça va être Melly versus Fly. C'est ah. ça. Fly, on dirait ça... qu'il part à l'abattoir, euh, vu comment il en parle. La ouais. ah, remarque, euh, Charles aussi partait à l'abattoir. Hein. <rire> ouais, grave Je pensais pas du tout que ça allait bien se passer. Alors, euh... Euh, voilà, il est 53 <rire> <rire> <rire> <rire> Mais ça il va? Okay. Le... Il a créé lui-même son deck, c'est le petit artisan du deck. Ah, ça <rire> Non mais j'ai mal joué, j'ai très très mal joué. Et euh... En plus, il me criait dessus parce que je faisais mes trucs genre Ah oui, bonjour là. <rire> <rire> non mais tu sais mais, mais... mais c'est que comme ça que j'arrive à déstresser au contexte de match. <rire> remarque que je pourrais. <rire> euh... Alors, je sais, tu peux juste mute, hein, c'est pas oui, je sais oui. ce que je viens de dire. À part ça, les copains, euh... moi j'ai mon train très tôt demain matin. Euh, donc je vais sans doute me coucher. Eh ben, donc, y a pas merci Zocat. C'est un beau match. Oui, merci, merci les AKR, pour les rires. Merci pour cette partie. <rire> <rire> merci. Allez, bye ciao. Bye bye. Bye je vais aller voir si les euh, zigotos sont, euh, sont op Et puis on va changer de canne.